Bonjour, moi c'est Julie sevestre j'ai 27 ans, je suis diplômée depuis 2014 et je viens de monter ma boîte. Alors je suis montée sur Paris il y a 10 ans, j'ai fait l'Académie internationale de la danse et je suis rentrée à l'ISCPA en formation communication marketing. Euh, j'ai fait 2 ans et un master en 3 ans production. J'ai fait l'année passerelle en fait en troisième année, je suis passée de la com à la prod. L'avantage de l'ISCPA, pour le coup, c'est qu'il euh, y a énormément de possibilités en termes de stage, de travail à temps partiel. Donc euh, depuis la première année, j'ai fait des stages un peu dans tous les domaines. Et ensuite, j'ai atterri en contrat de professionnalisation chez euh, Universal Music. J'ai commencé chargé de production et j'ai évolué ensuite vers de la coordination de production et de la direction de production. En fait, j'étais en charge de toute la coordination des enregistrements d'albums. À partir du moment où un artiste était signé ou on décidait de partir sur un, sur un album, tout de suite j'étais mise dans la boucle, euh, en contact avec les artistes, avec le management. On gère l'humain, mais on gère l'aspect financier aussi. Euh, on fait en sorte que tout soit fait en temps et en heure et dans le bon budget. Donc le fait d'être passé dans différentes structures, que ce soit tourneur, label, producteur de spectacles, etc., ça m'a permis un peu de tirer des conclusions sur comment on pouvait faire évoluer les choses auprès des artistes. Donc vraiment monter ma boîte aujourd'hui c'est de continuer à faire de la prod, mais continuer aussi à mêler tout ce qui est direction artistique. Rigueur, euh, ultra organisation, euh, gestion humaine, du caractère, euh, pas d'ego. Voilà, c'est quand même euh, en preuve, il faut avoir toutes ces qualités là et, et, et je pense qu'il faut bosser. Mais, euh, mais bon, c'est passionnant.